eux ils vont partir on va être à nous tout seul c'est bien donc ça c'est notre fameux kangourou gris que nous appelons donc ici the eastern grey kangaroo okay. donc il y a le mâle qui peut atteindre jusqu'à un mètre de haut oui. n'oublions pas qu'en Australie nous avons différentes espèces de kangourous vous avez le kangourou rouge qui est effectivement fréquente l'outback. le mâle lui peut faire 2 mètres de haut peut peser jusqu'à 90 kilos nous avons des walloubis nous avons des wallourous nous avons des kangourous qui auront la taille d'un lapin la taille d'un rat donc tout cela dépend dans quelle région en Australie vous êtes mais je peux vous dire que nous avons au-delà de 60 millions de kangourous et principalement au sud-est du continent, mais nous avons des, des Walloubis, il y a des Wallourous, il y en a de toutes les tailles. Hein je vais vous dire ça un peu après, parce que bon, comme il y a d'ailleurs sur ses propres pieds, parce que je peux vous dire, en ayant des mines d'uranium, mais nous n'avons aucune centrale nucléaire, mais nous ne le vendons, mais il y a de l'uranium, il y a bauxite, il y a manganèse, il y a du fer, il y a du plomb, il y a du nickel, il y a de l'argent, il y a encore des mines d'or qu'on exploite, vous avez, pour euh, les pierres précieuses, j'ose dire, avant tout, ce sera l'opale. Qu'est-ce million de gens pourraient ah, vivre ici, encore ah, ou bien Oui, parce que nous, on est 65 millions. Ah, Sur voilà. okay. Donc, c'est bien dit qu'effectivement... Et les faire vivre aussi de nos productions australiennes. C'est pour ça la rivière serre, ils plongent, ils prennent dans une sorte de récipient. Oui, oui. oh, non mais c'est une région qui est merveilleuse. Moi j'adore les... les Blue Mountains. Et l'allure extra les... les contrastes que vous retrouvez. Beaucoup de noms ont été dédiés euh, à des gens ouais. qui étaient, euh, bien sûr, qui travaillaient déjà à l'époque euh, ah ouais. en tant que géomètre, si ouais. vous voulez. Hein, c'était euh, On donnait ça euh, aux explorateurs, euh, c'était euh, le fait de, ouais, de faire honneur aux gens qui mettaient ah et oui. qui découvraient. Essayer de gagner les hauteurs, ouais, vous voyez, mmh. et avec ça, mmh. maintenant avec un GBS, c'est mmh. pas un problème, hein. mmh. mais ce les, les, les, les, qu'on avait donc euh, à l'époque, euh, c'était. Ça, c'est pas toujours si évident, voilà, vous voyez, il s'est déjà cassé, là, il va encore peut-être peut se peut ressortir. Ce maintenant une espèce, c'est des walubis. Ils ne vont pas devenir plus grands, ils resteront de cette taille-là. Et la queue du campagne du est plus longue et plus fine. <coughs> Je suis en de que que <rire> C'est gentil. Ok, ok. Merci. Gros oh, bisous. Salut. Away, right Avance. Non. Non, ça va maintenant. Ça. 这是我们的英语 <Display> <laughs> Parce que ce que je vais faire maintenant, je vais quitter le centre-ville. Donc effectivement, euh, et ça c'est le, ça c'est l'attrait de Sydney, c'est ça. C'est de voir qu'il y a de la verdure, il y a de l'emplacement. En ville, bien sûr, c'est ville ville ville parce que bon comme toutes les villes, il y a vos musées, il y a les cathédrales, il y a les magasins. Mmh. Mais après vous sortez ce magnifique emplacement est peu connu puisqu'il n'y a qu'un touriste. Ouais. Ouais, oui, bah bien. oui, euh, voilà. Y y c'est hein. Et toute l'année comme ça, toute l'année. Oui, c'est une belle région. N'est-ce pas N'est-ce pas envie.